Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Dimanche 22 janvier 2023, c'est le nouvel an chinois. Et je me trouve ici à Central Samui. Central Samui, c'est le mall de Koh Samui, le centre commercial. On va célébrer le nouvel an chinois ici dans un petit quart d'heure. Le dragon qui est derrière, derrière moi donc c'est un centre commercial avec tout un tas de commerces, un peu comme on pourrait trouver à l'européenne n'importe où dans le monde. Et aujourd'hui, un événement particulier à l'occasion du nouvel an chinois. Nous allons célébrer l'année du lapin, du lapin d'eau, si j'ai bien lu les informations que j'ai trouvées sur internet. On va se produire ici une procession avec le dragon que vous voyez ici. Et vous avez ici tous ceux qui vont supporter le dragon tout à l'heure, qui vont le porter et qui vont faire peur aux gens et les approcher pour essayer d'obtenir des donations de leur part. Si vous mettez dans la gueule du dragon quelques petits billets, eh bien ça va le satisfaire et il va vous sourire et vous faire une petite danse. Voici le ou les dragons. On va faire beaucoup de bruit, on va entendre les pétarades du Nouvel An chinois. Déjà, ils résonnent dans nos quartiers depuis environ un jour et demi. Voilà, Ils ont commencé hier à 5h50 et on va avoir l'occasion donc de découvrir une petite procession du Nouvel An chinois ici à Koh Samui. Les équipes qui vont supporter les dragons sont ici, elles se préparent, elles se concentrent. Comme vous pouvez le remarquer, il y a beaucoup de monde ici à Central ce soir. A cette occasion, ils ont organisé un petit marché, enfin un petit... Euh, non, il est pas si petit. Parce que je vois des dizaines et des dizaines de, de stands à la fois de nourriture, des vêtements, des bijoux. Il y a beaucoup d'animation et le public arrive petit à petit. Dans ce centre commercial, ce mall appelé Central Samui. Dans ce centre commercial, on trouve tout un tas de commerces, shopping, que ce soit des vêtements, des marques classiques que vous retrouvez un petit peu partout et aussi d'autres qui sont plus connus pour la Thaïlande. Des espaces de jeux pour les enfants. Des petites voitures, Voilà, il y en a pour les petits et puis un petit peu plus loin pour les plus grands. Il y a également un cinéma. Dans ce cinéma vous retrouverez des films en Thaï et également des films en anglais. Les enfants jouent mais les parents s'amusent bien aussi. Hein. on trouve d'autres types de commerces, un spa avec des massages, un coiffeur, Watson, c'est un magasin un peu comme euh, Super Drug, où des... vous allez pouvoir acheter des articles de maquillage, des produits comme du shampoing et autres. Et Boots, vous connaissez sans doute Boots, je crois qu'on retrouve ça également dans les aéroports. Là, vous voyez un petit peu le marché qui est en train de se vider parce que tout le monde est en train de se regrouper du côté de l'animation spéciale pour le nouvel an chinois. Il faut savoir que le nouvel an chinois, on l'appelle également le nouvel an lunaire, il célèbre la première lune de l'année. Cette année étant dédiée, c'est l'année du lapin tout le monde se met autour du, du dragon le public est très nombreux que ce soit en hauteur tout autour de tout autour de l'étage mais aussi tout autour de ces personnes qui vont porter les dragons des familles on entend parler vraiment toutes les langues J'entends beaucoup parler russe forcément, actuellement il y a beaucoup beaucoup de russes qui se sont installés à Koh Samui. Voilà c'est parti, le dragon prend forme. Les porteurs se préparent. La communauté chinoise a revêtu des vêtements rouges en témoignage de soutien à cet événement. Au préparatif, un dragon est prêt. Les autres enfants ont récupéré la, la tête des dragons. Alors le dragon s'enroule autour de cette de ce mât. On entend la musique et là je ne peux plus pouvoir parler mais je vais vous laisser les images. pyramide humaine, avec un tout petit bout de chou là-haut, en direct de centrale à Samui. dans les coulisses de la pyramide. Une quatrième pyramide. c'est le dragon en haut de ce mât Vraiment. quelques petits billets de temps en temps alors que se prépare ici un mât pour une petite danse spéciale sans doute De la partager, n'hésitez pas à commenter. C'était Emma en direct de Koh Samui à l'occasion du Nouvel An chinois.